Salut, pas de Rudolf. Il y a encore facile de gens partout. Et la merde, c'est la dernière fois que je passe le balai, je commence à en avoir marre. Allez, là, là. Allez aujourd'hui, c'est ma journée pour voir les booster. Elle sera pas là pour me faire chier puisque c'est pas celle qui passe le balai. Tu te fous le matron, je plus de ma trouche, t'aurais pu le ranger ce balai là. Et voilà, je me suis encore en guirlandais. Bah oui, mais ça a pas temps un balai, j'ai failli me prendre les pieds dedans. Pour aller de mangueuler, viens là, je vais en ouvrir un, comme ça ça va être calmer un petit peu. Ah, toujours en train de râler celui-là. Ah il est combien on est le 13, c'est ça, on est le 13. Ouais, le 13. Viens-toi, Voilà, une magnifique magicienne. Ah, quel mignon. Et dedans, on a un, un OTS, pas de tournoi 11. Je sais bien. Tiens, on les a que quand on fait des tournois, ça. Tu peux pas connaître. On a avec les cartes, pas Oui, oui, oui, c'est ça. Et on commence avec la murène de cupidité. Le soldat morceur, dynamore du table. Et c'est pas la gouttelette, c'est dommage, mais, mais c'est quand même un, un orcruste le... Non, mais il n'y a pas la gouttelette dedans, c'est ces Oui, oui, elle brille, oui, c'est une super rare. Regarde, il voilà, y a des trucs qui brillent, c'est oui. Tu vas me dire qu'elle brille à chaque fois ou quoi, toi Il va faire tout lui apprendre.